C'est bon C'est mort <rire> <rire> hey, J'ai la tête dans le cul <rire> hey, J'ai la tête dans le cul